Venise, c'est un peu le cul d'un tigre. C'est un peu le cul d'un tigre qui se balance de droite à gauche en plastique. Et puis c'est sa gueule aussi, avec une tasse, une tasse à l'intérieur. Puis tous ces balades, tous ces lapins, en bégaye. Avec des Chinois qui font comme moi, des Chinois qui prennent en photo des loups, des loups rouges des loups rouges qui nous présentent leurs dents.